Pour insérer une image sur le logiciel Scribus, nous allons sur l'icône insérer un cadre d'image. Puis nous faisons un clic droit, importer une image. Là nous avons deux possibilités. En faisant un clic droit, nous pouvons adapter le cadre à l'image. donc Le cadre deviendra plus grand, étant donné que l'image est plus grande. Ou adapter l'image au cadre.